Le temps est venu pour la période des questions. Député de Timiskaming-Cochrane. Merci. Je pose la question au Premier ministre. Hier, la solitaire générale a, a déclaré que le président du Conseil avait tort. La solliciteur générale a déclaré, je cite, les, so les conseils de l'ordre de police ont fait quelque chose qui est inadéquat et inapproprié et s'est résigné. Est-ce que le premier ministre est d'accord qu'un premier qu président d'un conseil de force de l'ordre fasse une campagne pour le Parti conservateur? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons vers la fin de cette session. Je comprends que le parti néo-démocrate ne voulait pas parler de l'économie parce qu'ils ont vu les changements et ont relancé l'économie ontarienne, sans parler des investissements dans, le, dans les soins de santé ou dans les soins de longue durée, parce que nous avons énormément investi dans ces soins. En fait, la réalité est que les Ontariens ont élu un parti conservateur qui est fort et stable depuis 2018. Et ils savent aussi, afin de continuer le, avec le progrès que nous avons accompli pendant les quatre dernières années, la seule chose à faire, c'est de continuer à élire un gouvernement majoritaire le 2 juin. Complémentaire. Merci, M. le Président, par cette réponse. Le leader ne voulait pas répondre à ma question. En 2008, le premier ministre a élu un donneur dans le conseil des services de police régionale. Il est aujourd'hui le président et le premier ministre l'a renommée renominé en fait, dans ce conseil. Il a aussi participé à un événement de campagne avec le premier ministre, et il n'est pas juste qu'un président de faire cela et de faire une campagne avec le premier ministre. Est-ce que la solliciteur générale est aussi en accord que cela n'est pas approprié et quelles sont les actions qu'elle va faire afin de remédier à la situation? Solliciteur générale, merci, Monsieur le Président. Je pense... Pour clarifier la situation, il faut réviser les procédures pour ceux qui veulent desservir dans ces agences, dans ces commissions et ces conseils dans la province d'Ontario. Bien sûr, ils doivent, ils et elles doivent sou soumettre leurs intérêts, leur demande. Ensuite, il y a une vérification des antécédents. Il y a plusieurs autres procédures à suivre. Et aussi, il y a un comité permanent des, des organes organismes gouvernementaux, qui a l'opportunité d'étudier ces nominés et ces personnes qui sont intéressées à ces posi positions. Cette opportunité s'est présentée à deux fois pour euh, cette personne. Et c'est frustrant que ceux qui veulent desservir le public sont automatiquement considérés par le député. Comme inadéquat s'ils appuient le premier ministre et qu'ils doivent être automatiquement disqualifiés. En fait, il y a plusieurs personnes qui appuient le premier ministre de l'Ontario et ils ont le droit d'être élus dans ces postes. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Je n'ai pas entendu la solitaire générale. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Final. Merci, M. le Président. J'apprécie cette réponse de la solliciteur générale parce qu'en 2018, nous avons... Appeler le monsieur afin de se présenter, mais le Parti conservateur ne n'a pas permis cela. Et aujourd'hui, ce parti continue à faire des campagnes avec lui pendant qu'il a été nommé au Conseil et les services de forces de l'ordre sont différents. Il doit avoir, il faut avoir une séparation entre la politique et la surveillance des civils sur les forces de l'ordre. Et il était injuste et incorrect pour le député de Peterborough. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous n'avons pas une politique euh, noir sur blanc. Et on doit apprendre de cela suite à, à des photos qui sont devenues disponibles. Donc, c'est cela que je voulais énoncer. Leader parlementaire du gouvernement... C'est un peu bizarre que le député a fait des recherches sur des photographes afin de trouver cette réponse. Comment est-ce qu'on va pouvoir bâtir l'économie de l'Ontario? Parce que c'est la raison pour laquelle ils sont tellement déçus lorsqu'ils apprennent que les emplois retournent, reviennent dans la province. Nous l'avons fait. En, depuis 2018, lorsque nous avons été élus, nous nous sommes engagés à relancer l'économie suite aux échecs du gouvernement libéral et au parti néo-démocrate. Il y avait tellement de formalités administratives dans la province d'Ontario, dans d'autres territoires de compétences, deux fois plus de formalités. Nous avons commencé à les éliminer, nous avons adopté des politiques afin de ramener ces emplois en Ontario. Le travail n'est pas accompli et les gens en Ontario le savent. Ils savent que la seule manière de continuer ce que nous avons commencé depuis 2018 afin de s'assurer que l'économie va continuer à sa croûte et d'éluer un gouvernement majoritaire, majoritaire le 2 juin 2022. Prochaine question, député de Brampton East. East. Ma question se pose à la ministre de la Santé. Hier, elle a admis que le gouvernement conservateur ne se soucie, ne se soucie pas de la santé de mes commettants. Elle ne se soucie pas des 700 000 personnes qui résident à Brampton et que ces personnes ne méritent pas un hôpital. Un Brampton aurait dû recevoir cet hôpital dix ans de cela. Et aujourd'hui, Brampton a besoin d'un troisième hôpital. Est-ce que la ministre de la Santé va admettre qu'elle avait tort et que on, la région de Brampton ne... À une nécessité de deux hôpitaux, et est-ce qu'elle va s'engager à accomplir cette mission aujourd'hui? Adjoint parlementaire, merci, M. le Président, merci pour la question. Je suis heureuse de parler de Brampton parce que ce gouvernement va faire la bonne chose pour Brampton. Bon. Nous voulons bâtir un système de santé qui est beaucoup plus résilient. Donc, l'Ontario a investi 21 millions de dollars afin d'élargir l'hôpital William. Il y a eu un investissement afin de transformer Peel Memorial et élargir les soins dans cet hôpital. Donc, Cela permettra aux familles locales de recevoir des soins de qualité qui sont tellement nécessaires dans leur région. Pendant des décennies, le gouvernement libéral, appuyé par le parti néo-démocrate, cette coalition, ce gouvernement précédent, a... Ah! Les a tolérés. Cependant, ce gouvernement va agir différemment. Complémentaire, Windsor est une ville de plus de 200 000 personnes. Ils ont, cette ville a deux hôpitaux. Hamilton a 600 000 personnes et il y a trois hôpitaux. Mississauga a plus de 800 000 personnes et il y a trois hôpitaux dans cette région. Je veux demander à la ministre de me nommer une autre ville au Canada qui a plus de 700 000 personnes et seulement un seul hôpital. Brampton est la seule ville dans le pays en entier qui a été abandonnée de cette manière. Et le gouvernement conservateur a permis cela. De plus, il dénie que nos commettants méritent mieux. Ils méritent mieux et nous allons continuer à lutter pour leur bien. Est-ce que le Parti conservateur et la ministre va admettre qu'ils avaient tort et que les commettants à Brampton méritent un hôpital afin de un autre hôpital afin que de recevoir de bons soins. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. C'est un plaisir de parler des bonnes choses qu'on a accomplies à Brampton. Le gouvernement a annoncé 18 millions de dollars dans notre plan pour l'expansion de cette zone et aujourd'hui, le gouvernement va bâtir, suite à cet investissement, un autre 18 millions de dollars pour un département d'urgence 24 heures sur 24 et dans les soins aux aînés, la santé mentale pour les patients et leurs familles à Brampton. C'est cela que nous voulons voir. Afin de s'assurer que les commettants reçoivent des soins qu'ils méritent, je vais citer le président du système de santé à Osler et le futur des soins demeure dans notre communauté. Osler est engagé afin de bâtir un hôpital et un système innovative qui va assurer des soins de qualité pour les gens, pour des générations à venir. Je sais que notre gouvernement va accomplir cela pour les commettants à Brampton. Complémentaire final. Je repose la question à la ministre. Euh, la ministre de la Santé a dit, a eu l'audace de dire que les résidents à Brampton ne méritent pas un autre hôpital. Est-ce que cela signifie que les députés conservateurs ne veulent pas? ne vont pas défendre l'objectif de trois hôpitaux à Brampton. Parce que s'ils le faisaient, ils auraient dû entendre les difficultés des gens et leurs cris d'appel. Le fait que ces gens continuent à être traités dans les cor corridors, médecines de corridor, les temps d'attente continuent à augmenter deux fois plus. Est-ce que... Le, la ministre de la Santé conservatrice continue à croire que Brampton ne mérite pas trois hôpitaux? Merci pour la question. Merci aux députés. La ministre de la Santé a accompli un travail assidu. En se focalisant là où il faut élargir les soins de santé, c'est la raison pour laquelle nous avons accompli tout cela à Brampton. Nous avons accompli plusieurs choses, et le maire de Brampton a dit que nous faisons la bonne chose six fois plus que le projet qui était planifié quelques années de cela. Ce gouvernement va améliorer les, tous les travaux qui peuvent être, tous les travaux et les services qui peuvent être fournis. À Brampton, merci de la défense des députés de Brampton Est, qui a accompli aussi un travail excellent pour ses commettants. Merci beaucoup. À l'ordre. À l'ordre. Député du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. ministre des industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture à l'Ordre, s'il vous plaît. Excusez-moi. Député de London West, merci, M. le Président. Je pose la question au leader parlementaire du gouvernement. Six semaines de cela, le projet de loi 88 a été renvoyé au comité de la au comité permanent de la justice, sans avoir débattu dans cette chambre. Le projet de loi a été proposé pour reconnaître les membres de la famille à Londres, qui ont été tués suite à une attaque islamophobe. Et ce projet de loi défend les communautés musulmanes afin d'adopter des actions concrètes contre l'islamophobie. Il y a seulement quelques jours restants avant la fin de ce Parlement. Quand est-ce que cette loi pour ces familles à London va être adoptée avant l'élection? Le leader parlementaire du gouvernement. Réponse. Merci. Comme je l'ai mentionné à la députée de l'opposition, nous croyons qu'il qu faut euh, travailler sur le projet de loi afin de le renforcer. Bien sûr, c'était une tragédie et il y a un, un énorme travail à accomplir afin de s'assurer, de les honorer, et de les respecter et de travailler non seulement pour lutter contre, contre l'islamophobie, mais aussi contre toute forme de discrimination. Le projet de loi doit être renforcé et actuellement, sa rédaction n'est pas à un point optimiste final. Donc, le ministre travaille sur ce projet afin de renforcer le projet de loi. Bien sûr, il y aura de nouveaux députés en chambre après l'élection et le travail n'est pas fini. Après le 2 juin, ils vont s'assurer que ce projet de loi sera assez fort et puissant pour répondre aux besoins des commettants. Complémentaire, le leader parlementaire du gouvernement a dit que le gouvernement que le projet 88 ne va pas être adopté avant la fin. Ce projet de loi attaque l'islamophobie, la suprématie des Blancs et d'autres formes de discrimination. Des milliers de courriels ont été envoyés aux leader et nous devons apprendre des tragédies et travaillent ensemble afin d'empêcher de, plus de décès. Les musulmans dans le monde observent le mois de Ramadan et le député peut faire des changements systém systématiques afin d'adresser le problème de racisme et d'islamophobie. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à cette assemblée aujourd'hui afin que ce projet soit débattu et afin qu'il devienne qu'il devienne une loi officielle en Ontario. Réponse leader parlementaire du gouvernement. Peut être que le, la députée veut adopter un projet de loi qui n'est pas aussi bon pour les commettants. Nous voulons adopter un projet de loi qui est juste et adéquat pour les commettants. Et le ministre travaille avec les parties prenantes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la députée présume qu'après le 2 juin, nous allons arrêter de parler de, du racisme? Je sais que de notre côté, nous n'allons pas arrêter de parler de cela, mais nous n'allons pas permettre à un projet de loi qui ne répond pas aux besoins des commettants et des collectivités. Nous allons nous assurer que nous pouvons continuer à travailler avec les parties prenantes et lorsque ce projet de loi retourne en débat, il répondra aux besoins des gens et nous serons fiers de ce projet de loi. Prochaine question, député de Mississauga, Aaron Mel. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au ministre associé des Transports. Pendant des années, les résidents à mississauga ont <t 'en> supplier d'être mieux connectés aux transports en commun afin de se rendre là où ils doivent se rendre. C'est la raison pour laquelle j'étais tellement fier lorsque le gouvernement a parlé de l'expansion de des transports en commun et de la ligne qui va connecter nos collectivités. Pendant quatre ans, le député Steven luca était le ministre des Transports et il n'y a eu aucun changement. Le gouvernement de Wayne et de Ruka n'ont rien fait. Ils n'ont pas rendu la situation plus facile en termes de transport commun pour mes commettants Ce gouvernement va agir pour ces gens. Est-ce que le ministre associé des Transports va parler de cela par rapport à l'expansion de la ligne Eglinton? Merci. Pour la question, député de Mississauga, Mississauga, Aaron Mel, je suis fier de dire que, tantôt cette semaine, nous avons débuté l'expansion de la ligne Eglinton qui va fournir un transport en commun qui est fiable, rapide, aux commettants à Mississauga. La ligne va, appuyer plusieurs, va soutenir plusieurs emplois pendant des années à venir et attirer 30, plus de 30 000 utilisations quotidiennes. Il y a une expansion de, de la rue Eglinton jusqu'à Scarborough et cela représente une expansion incroyable depuis des années. Pendant plusieurs années, la coalition des députés libéraux et néo-démocrates n'a rien fait. Notre gouvernement va changer cela parce que. Après des décennies d'inaction, nous, nous allons le faire. Complémentaire final. Merci au ministre associé pour la réponse et cette annonce incroyable pour les gens dans cette zone. Cette expansion va faciliter la tâche pour les gens qui utilisent les transports communs à Toronto en aidant au déplacement plus rapide. Les familles peuvent dépenser leur énergie avec leurs proches. En début de cela, les libéraux et les néo-démocrates ont plusieurs fois voté contre. Nos plans historiques par rapport au système de transport en commun. Le leader, le, La chef de l'opposition officielle et Steven Deluca ne, ne se sont pas engagés à nous appuyer dans nos plans. Est-ce que le ministre associé peut expliquer comment cet investissement historique va bénéficier aux gens d'Ontario et le risque de ce qui se produirait si nous n'avançons pas vers la bonne voie? C'est une bonne question parce que les libéraux et les néo-démocrates ont voté contre cette loi pour la construction de systèmes de transport commun plus rapides. En d'autres mots, ils ont dit non pour réduire les taux d'impasse, non, non à réduire les taux d'émission, non pour euh, les commettants des Tobicoc. Ils ont voté contre les quatre projets de loi par rapport au système le transport commun. Et eux, nous n'avons rien entendu de leur plan pour améliorer les transports communs. Peut-être que cela ne les intéresse pas. Steven Del Luca a créé des ponts inadéquats. Ils ne peuvent pas bâtir des systèmes et améliorer le système de transport commun. Nous allons dire oui aux communautés, oui à réduire les taux d'émission, oui à réduire les impasses. Nous allons appuyer les gens afin de se déplacer d'un point A à un point B. Question suivante. Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le centre de santé Suluk-Minion a un, un établissement de soins de longue durée de 20 lits. Si vous habitez à Kewitnew, l'attente la est de 3 à 5 ans, la, la pénurie de lits de soins de longue durée oblige les, nos aînés à aller très loin, jusqu'à Thu, Thu, Thunder Bay, à Fort Francis, et quand même très loin de chez nous pour les gens à Toronto quand ont envoyé un aîné à Sudbury ou à Ottawa. C'est très loin de chez eux et cela les isole, cela les coupe de leur famille, de leur langue et de leur mode de vie. Monsieur le Président, cet établissement demande depuis des années ces lits de soins de longue durée. Je sais que ce gouvernement sait, écoutez, c'est écouter, mais quand est-ce que ce gouvernement va nous entendre Lui le parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question du député honorable. J'ai déjà approuvé une affectation de 76 nouveaux lits à cet endroit. Question complémentaire. Monsieur le Président, le ratio des. Les soins de longue durée à Nguyen et de un, un lit pour 1 500 personnes. Le ministre vient d'annoncer qu'il a approuvé des lits. Les paroles sont très jolies, mais on a besoin d'actes. Car avec ces lits, ce sera un lit pour 300 personnes. C'est pour cela que je réitère, réitère la promesse électorale d'un établissement de 676 lits à Silicot. Ça n'a pas bougé d'un iota. J'ai l'impression que la population locale n'a rien même entendu de cette annonce. Quand est-ce que le gouvernement va tenir la promesse d'élargir cet établissement Ministre des soins de longue durée, l'affectation est déjà faite, mais il a raison de dire que les, les soins de longue durée dans le nord de la province ont été écartés par le, le gouvernement précédent et par les néo-démocrates aussi, lorsqu'ils avaient l'équilibre avaient de pouvoir. Pour parer au plus pressé, il fallait faire des changements majeurs. À Timiskaming Cochrane, j'ai affecté 46 lits à Algoma, Manitoulin, 96 lits pour autochtones, 37 lits et 59 rénovations à kenora Rainy River, 64 lits à Kenora, 96 modernisés, d'autres lits à Muskegawak Bay James, 32 à Thunder Bay, 96 et comme il en a parlé, il a parlé de Sudbury, 92 nouveaux lits et 644 lits modernisés à Sudbury. Et à Nickelbelt, nous modernisons 642 lits dans des établissements à flambant neuf. Député de York Centre, ma question s'adresse à la solliciteur générale. Depuis quatre ans, le gouvernement s'attaque à nos droits démocratiques. Il a obligé les entreprises... À utiliser les slogans politiques. Il est de plus en plus difficile de rendre des comptes devant les tribunaux. Il a adopté l'article 33, la clause non-obstant, car les gens s'inquiétaient que la réforme électorale allait bénéficier au gouvernement Le nouveau projet de loi, est encore une attaque contre la démocratie. L'article 9 habilite le registreur des véhicules de suspendre les permis. Il nie la présomption d'innocence. Est-ce que la solliciteur générale va respecter la charte et ne pas renvoyer le projet de loi 100 pour la sanction royale Merci, Monsieur le Président. Lorsque le député aura l'occasion de passer en revue les débats sur le projet de loi 100, il verra que, en fait, c'est très ciblé. Et il s'agit de protéger nos pachas frontaliers internationaux afin que l'Ontario puisse continuer d'être un véritable leader un véritable moteur économique du pays. Nous avons fait des investissements inédits grâce à Salantis à Windsor, avec les, fabri les fabricants de voitures à Oakville, à Woodstock. Le volume de travail que nous effectuons pour montrer à la communauté internationale que c'est un endroit propice aux affaires et que nous voulons qu'ils investissent en entier. Eh bien, c'est la raison profonde du projet de loi 100. Envoyez un message sans que l'Ontario est ouverte aux affaires. Investissez en Ontario et le gouvernement vous défendra. Question complémentaire. Monsieur le Président, le droit à la liberté est entériné dans l'article 7 de la Charte. La présomption d'innocence, l'un des droits les plus sacrés de la démocratie, découle de l'article 7 et le droit à la liberté. Malgré ce que dit la solliciteur générale, la note explicative du projet de loi 100, tel que rédigé par le Conseil, Dit que l'article habilite le registrateur à faire des ordonnances pour suspendre les permis sans audience. Le projet de loi 100 dit expressément qu'il n'y a pas de procédure. Le gouvernement peut condamner et pénaliser les Ontariens sans procès. C'est encore une attaque contre une loi démocratique. Voici ma question. Est-ce qu'elle va respecter notre démocratie? Est-ce qu'elle va refuser? d'envoyer le projet de loi à, à la sanction, pour la sanction. Alors, je pense que tout le monde a compris que l'Ontario a une longue et fière histoire de permettre aux uns et aux autres de manifester et de s'exprimer de dans des forums publics. Lorsqu'on lorsqu dit dans le projet de loi 100, eh bien, de manière très ciblée, il s'agit de protéger les passages frontaliers afin de laisser ouvert les voies du commerce. En peu de temps, six jours seulement à Windsor, cela a eu un impact sur des centaines de travailleurs, des centaines d'entreprises qui devaient réduire leur production, voire la cesser tout simplement. Le projet de loi, de manière très ciblée, vise à ce que cela ne se reproduise jamais plus dans cette province. Député de Don Valley, Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Monsieur le Président, lorsque le gouvernement est entré en fonction, nous nous, nous sommes aperçus de l'étendue de l'abandon sous les anciens gouvernements. Entre 2011 et 2018, les, et les gouvernements, les libéraux appuyés par les néo-démocrates ont, ont seulement construit 600 nouveaux li lits dans l'ensemble de la province. C'est une hausse de 0,8 alors que la population de plus de 75 ans s'est accrue de 20 Monsieur le Président, ce sont 611 lits pour 176 000 personnes. Je sais que mes électeurs et tous les Ontariens comptent sur nous pour réparer le système des soins de longue durée dans la province. Et notre gouvernement s'est engagé à construire 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée dans la province et en, en prévoyant des milliers de plus. Est-ce que vous voulez bien nous dire quand, où et quand ces lits seront construits et ouverts Député de, de Burlington. Merci, Monsieur le Président, et, et merci pour cette excellente question de la part du député de Don Valley Nord. Le député a raison. L'historique de l'ancien gouvernement est une longue histoire de négligence et de très longue liste d'attente pour les aînés qui attendent les lits de soins de longue durée. Le gouvernement a agi tout de suite pour régler le problème. Ce mois-ci, nous avons annoncé des projets à Atorbeko à North York, qui va ouvrir de nouveaux lits et en moderniser et d'autres, Don Lupa recevra 22 lits pour la communauté slovène. Euh, donnant lieu à l'ouverture d'une un, maison modernisée avec 58 Eatonville va ajouter des lits de soins de longue durée. Et le projet euh, de l'hôpital général de North York verra 384 aînés euh, qui vont recevoir un nouveau lieu de résidence. Cela veut dire des milliers de nouveaux lots et 23 000 lits modernisés prochainement. Merci, Monsieur le Président. Et merci au nom de Pierre. Et merci à la députée pour sa réponse. Ces nouveaux lits vont aider nos aînés à vivre dans le confort dans leur localité. Mais, Monsieur le Président, les Ontariens nous ont dit. Partout dans la province, qu'il faut satisfaire aux besoins culturels des personnes âgées pour euh, s'occuper de leur bien-être. Au mois de mars, j'étais ravi de me joindre au ministre lorsqu'il a annoncé 256 lits modernisés dans le projet Hulkromes. C'est de soins appropriés pour la communauté arménienne dans ma circonscription de Don Valley Nord et dans toute la ville de Toronto. Est-ce que le ministre veut bien nous dire quoi d'autre fait le gouvernement pour satisfaire aux besoins culturels des personnes âgées dans nos établissements de soins dans longue durée? Merci. Réponse du député de Oakville, North Burlington, et merci aux députés pour la question. Grâce au travail de, de nos députés conservateurs au gouvernement, a fait une priorité de la création de soins culturellement sensibles, par exemple à Oakville, une maison pour la communauté chinoise, grâce au travail de Markham. Il y a le Boong le centre, et Innes pour la communauté sud-asiatique. Grâce euh, au travail de nos députés à Brampton, aussi les deux nouveaux établissements de soins de longue durée avec 640 nouveaux lits approuvés à Oakville-North-Burlington, qui fournira, elle aussi, euh, des soins Culturellement sensible pour la communauté soviétique, en sa Villa Colombo, 256 lits modernisés pour la communauté italienne, grâce au travail du député de Eglinton-Lawrence, et bien entendu des centaines de lits que nous avons affectés aux communautés francophones dans toute la province, grâce au travail de la ministre des Affaires francophones et au député de Mississauga Centre. Nos gouvernement comprend le besoin de satisfaire aux besoins culturels des aînés et c'est ce que nous faisons. Merci. Nouvelle question. Merci. Vous vous rappelez que l'année dernière, l'Université Laurentienne a déclaré des insolvabilités avec des, de, beaucoup de pertes d'emplois. Ils ont annulé 36 de leurs programmes, dont des programmes de français. Cela a un, un impact sur 932 étudiants, une coûte très dure pour la localité dans le rapport a dit le ministère des collèges et des universités qui est, que, qui est le ministère hiérarchique pour surveiller la santé financière de ces établissements pour son cadre. On n'a pas agi en temps opportun pour répondre à la détérioration de, de, sa, de sa condition financière. Est-ce que le Premier ministre est d'accord que, que le gouvernement n'ait pas, pas intervenu pour aider notre communauté dans le cadre pour la protéger contre ces difficultés. Merci. Je remercie le député de la question et je remercie la vérificatrice pour ce rapport préliminaire. Et nous avons hâte de voir le rapport dé définitif. Ma priorité a toujours été de veiller à ce que les établissements et les étudiants reçoivent un enseignement de qualité mondiale. Lorsque l'université Laurentienne a décidé de demander la liquidation. Nous avons euh, tout fait pour permettre aux étudiants de pouvoir poursuivre les études. Nous avons également euh, nommé cinq nouveaux membres au Conseil afin de créer euh, des pistes, des solutions en matière euh, des, des prêts et des créances. Chaque action du gouvernement et que nous avons prise et que nous continuons de prendre va correspondre aux intérêts des étudiants. Député de Nickel Belt, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Collèges et des Universités. Monsieur le Président, ma localité a subi 14 mois de difficultés du fait de cette procédure à l'Université Laurentienne, est-ce que la ministre acceptera d'agir de manière proactive telle que recommandée par la vérificatrice générale afin que l'Université Laurentienne ne continue, continue pas sur cette procédure d'insolvabilité La vérificatrice dit qu'il y a certains certain nombre de principes qu'il faut défendre dans la, dans la fonction publique. Transparence, redevabilité et l'intérêt public. Donc cette procédure, d cette protection par le tribunal est un choix nocif pour les entités publiques. L'université Laurentienne n'aurait jamais dû avoir recours à cette procédure. Elle a trop longtemps duré et il faut y mettre fin tout de suite. Le gouvernement peut et doit sortir l'université de cette procédure avant le 31 mai. La ministre sait que ce n'est pas la procédure indiquée. Est-ce qu'elle veut bien y mettre fin tout de suite, euh, ministre des Collèges et des Universités, merci, Monsieur le Président, merci pour la question. En tant que ministre, euh, alors que nous approchons de la fin nous approchons la fin de l'année scolaire, je, je souhaite aux élèves euh, bonne chance aux examens. J'ai trois filles qui souffrent euh, le stress des examens. Comme dit, euh, l'a dit la vérificatrice, il s'agit d'un établissement Autonome, qui s'occupe de ces affaires, la, le ministère travaille de concert avec euh, l'université, mais les décisions concernant les effectifs et les programmes sont à la seule discrétion de l'université et de ses conseillers. Et la, la procédure est toujours en cours. Il serait. Inapproprié pour moi de dire davantage, je remercie la vérificatrice de son rapport pré préliminaire et nous, avons, nous nous réjouissons de la coopération future. Question. Député, Question suivante, députée d'Ottawa-Vanier. Monsieur, Monsieur le Président, depuis 25 ans, les francophones de l'Ontario ont construit et gouverné un système d'éducation avec des taux élevés de réussite et des inscriptions toujours en croissance. Pourtant, l'appui du gouvernement n'a pas suivi le rythme et une pénurie chronique d'enseignants menace la viabilité du système. En plus, Monsieur le Président, il y a un mépris envers la gouvernance des conseils scolaires, que ce soit en contournant l'économie des conseils scolaires. De langue française dans la prestation de l'apprentissage en ligne ou en retardant la mise en œuvre des mesures urgentes identifiées par le groupe de travail sur la pénurie d'enseignants de langue française, ce gouvernement laisse tomber l'éducation francophone. Le ministre écoutera-t-il son propre groupe de travail et les éducateurs francophones s'engagera-t-il aujourd'hui à mettre en œuvre immédiatement toutes les recommandations du rapport sur la pénurie d'enseignants? Le Ministre de l'Éducation, je remercie la députée de sa question. Oui, il est vrai qu'il y a une explosion d'admissions dans les programmes de langue française et c'est un, un résultat absolument formidable. Et nous l'appuyons à, grâce, à, par le biais d'investissements, nous avons accru de 37 millions de dollars les investissements. C'est le niveau le plus élevé dans l'histoire de la province. Mais, Monsieur le Président, pour régler, répondre à la question. Le député sait que c'est un enjeu national depuis plus de 15 ans et il est dommage que l'ancien gouvernement libéral n'a pas eu la clairvoyance de réunir euh, les, les syndicats, les facultés d'éducation, et les autres acteurs pour développer un projet comme le nôtre, gouvernement, un projet de 12,5 millions de dollars pour inciter euh, au recrutement des pays francophones. Je suis fier que ce groupe de travail et cette initiative aient produit des éducateurs de, de, de partout dans le monde qui travaillent dans les accords de la province. Nous allons continuer de satisfaire aux besoins, aux priorités en français dans cette province. Monsieur le Président, le Parti libéral n'a pas nuit à l'éducation française de la même façon que le gouvernement conservateur l'a fait dans le dernier mandat. Le ministre ne fait également que choisir les, les, les recommandations du groupe de travail qui lui conviennent. Pourquoi refuse-t-il de travailler avec les universités francophones de l'Ontario pour créer davantage de places pour la formation des enseignants? Il faut souligner que le gouvernement a permis, a permis à la deuxième plus grande faculté d'éducation bilingue de couper dans son programme sous le prétexte d'une crise d'insolvabilité que la vérificatrice générale a qualifiée de non-accidentelle. Récemment, alors qu'il s'engageait à réformer l'Ordre des enseignants de l'Ontario pour mieux servir les Ontariens, le ministre a réduit la représentation des francophones. Aujourd'hui, pas un seul membre du Conseil de l'Ordre n'a une connaissance pratique des conseils scolaires de langue française en Ontario. Ma question est, le ministre fera-t-il preuve de respect à l'égard des Franco-Ontariens et des conseils scolaires de langue française en rétablissant une représentation compétente et équitable des francophones au sein de l'ordre uh, well, um, the... Nous partageons la conviction de la députée. Il faut continuer de, de recruter des éducateurs. C'est un défi mais euh, qui, qui, qui était en amont de notre entrée en fonction. Je suis fier euh, que sous la direction de la ministre des Affaires francophones. Grâce à elle, euh, il y a maintenant deux universités indépendantes pour la communauté francophone, par la communauté francophone. C'est un progrès important. Et dans nos écoles secondaires, nous avons augmenté les investissements et nous avons recruté encore d'éducateurs de langue française. Nous recrutons carrément d'autres pays de la francophonie, des éducateurs, même de France, qui travaillent grâce à ce partenariat. Il y a encore du travail à faire avec la ministre des Affaires francophones et avec le Premier ministre, nous allons continuer d'œuvrer afin de préserver, euh, préserver la culture et la langue des francophones et, et au niveau des programmes de, des écoles de toute la province. La part, question suivante. Le député de flamborough glenbrook Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Nous savons tous et toutes que l'Ontario est confronté à une crise du logement à cause d'une grande pénurie de logements. La, la, la, la crise de l'offre affecte tous les Ontariens, où qu'ils vivent ou quel que soit leur budget. Mais notre gouvernement a fait des progrès énormes pour construire plus de logements pour les Ontariens qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Mais malheureusement, les députés d'en face ont du mal à comprendre l'offre et la demande. Donc, est ce que la ministre veut bien nous dire comment la création, la construction de nouveaux logements va aider les, les Ontariens qui rêvent d'être des primo accédants Merci à la députée de, son, de sa très grande défense. C'est un très grand travail sur la question du logement. Le gouvernement déploie toutes les ressources à sa disposition pour construire des logements de tout type et de toutes les tailles. J'ai fait une annonce avec le maire de Vannes que nous allons débloquer des terrains excédentaires à un fournisseur de logements sans but lucratif. C'est tout près des services et des transports publics. C'est un projet absolument remarquable. Nous n'allons pas non plus rester les bras croisés vis-à-vis -vis des terrains excédentaires. Nous allons poursuivre les priorités du public, comme avant. Nous débloquons également 1,2 milliards de dollars pour la communauté et pour nos partenaires communautaires et autochtones pour construire des logements de soutien dans tous les coins de la province. Je, suis, je me réjouis d'entendre la question complémentaire car j'ai beaucoup de choses à dire. Merci, Monsieur le Président. Nous avons tout hâte d'entendre vos réponses. Notre gouvernement continue de faire des investissements historiques dans le logement et dans l'itinérance. Les programmes sont plus durables et plus efficaces pour le long terme. Nous veillons à ce que chaque dollar du contribuable soit utilisé à bon escient. Et, et contrairement au, pro, au, au gâchis de l'ancien gouvernement, l'un des piliers, eh bien, c'est s'attaquer à l'itinérance. Donc, au ministre du Logement, comment est-ce que le ministre et notre gouvernement travaillent à, à mettre en place des programmes pour l'itinérance et la construction de logements? Notre gouvernement, euh, cherche à augmenter l'offre du logement. Ça m'intéresserait de savoir comment les députés de l'opposition votent sur le projet 109. Depuis à chaque fois que nous pro proposons des programmes progressistes et efficaces pour construire des maisons, les députés de l'opposition les rejettent. Il faut une coopération de tous les échelons du gouvernement. Il faut une vision à long terme. Et l'opposition officielle et le Parti libéral auront l'occasion de défendre cette vision, de défendre ce couple qui veut rêve, réaliser le rêve d'être des premiers acheteurs de maisons. J'ai hâte de passer à la mise en voie sur ces, sur ces mesures dans quelques minutes. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je me suis levé à plusieurs fois, plusieurs fois ici à la Chambre pour demander le soutien du gouvernement provincial vis-à-vis -vis des inondations à York South-Sud-West. South, Les propriétaires de maisons sont consternés par l'inaction du gouvernement. Hier encore, l'inondation des sous-sols et euh, les, la, la, la consternation, la détresse euh, émotionnelle qui en, ré, qui en, qui en résulte. J'ai même souligné ces questions dans une lettre au ministre de l'Environnement. Euh, quels sont les projets d'atténuation de, des, euh, des inondations Eh bien, il n'y en a pas. Cela ne règle en rien le problème des inondations. Quand est-ce que ce va gouvernement va, va se joindre aux partenaires municipaux et fédéraux pour mettre en place une véritable atténu... un programme d'atténuation des inondations dont les résidents de ma circonscription ont urgemment besoin. Merci au président, merci aux députés pour la question. Question importante, nous comprenons. Nous savons que le changement climatique a un impact absolument alarmant. Je viens d'une localité au bord du lac Ontario, et je sais que c'est une question très importante. C'est pour cela que notre gouvernement est le premier dans l'histoire de la province à lancer une évaluation de l'impact du changement climatique en travaillant avec les autres échelons et euh, le maire Tory de Toronto m'a rejoint pour évoquer les investissements stratégiques à long terme. Il y a une différence fondamentale entre les députés en face et nous. Nous savons qu'il faut planifier pour la croissance, il faut faire les investissements nécessaires à, à, à, la, à la mise en place de résilience, de projets à long terme, et j'en dirai davantage dans ma réponse à la question complémentaire. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je n'ai pas encore eu de réponse de la part du ministère de l'Environnement concernant ma lettre de vendredi dernier sur les inondations. Et les résidents ont reçu une réponse. Euh, sur un, un problème de, de qualité de l'air. Ces résidents étaient très déçus de la réponse. Les résidents m'ont dit très clairement que les efforts de réduction d'inondations semblent être mal planifiés et manquent d'investissement. L'Autorité de conservation de Toronto a identifié la plaine inondable de, comme l'une un, des plaines inondables les plus à risque. Et, ce, et pourtant, le gouvernement n'a pas affecter les investissements nécessaires. Les communautés ont besoin de soutien financier et, et, et ne savent pas pourquoi les victimes des inondations euh, ne sont pas traitées de, man de manière équitable par cette, ce gouvernement. Et donc, moi, j'aimerais bien recevoir une réponse. Quand est-ce qu'ils vont recevoir une réponse Quand est-ce qu'ils est qu vont recevoir l'attention qu'ils méritent de la part de ce gouvernement Merci aux députés face. Ce serait bien d'en parler après. Le changement climatique et les événements liés au changement climatique ne traitent pas tous les intérêts de manière équitable. C'est pour cela que nous avons lancé ce programme. Il a, parlé, il a également parlé de la pollution de l'air. Il y a des représentants du ministère, du ministère des Transports qui ont mis en place des règlements très stricts concernant euh, le souffra euh, alors que les gouvernements précédents n'ont rien fait. Sous le leadership de Bob Bailey, nous avons travaillé euh, avec les Premières Nations. Nous avons lancé euh, une évaluation de l'impact du changement climatique avec le maire Tory. Il, il apprécie énormément. Euh, le conseiller McKelvey s'est joint à nous et il nous a félicité de notre vision à long terme. C'est ça la différence entre, entre la coalition libérale néo-démocrate et le gouvernement est conservateur stable et fort. Nous prévoyons la croissance, nous lançons des investissements, nous lançons une évaluation de l'impact du changement climatique et nous n'allons pas arrêter. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse aux leaders parlementaires du gouvernement cette semaine. Ils n'ont donné aucun agenda, aucun agenda n'a été envoyé aux députés. Certains projets de loi vont, être, vont passer aux mises aux voix. Mais ce n'est pas un processus démocratique. Hier, il y a eu un débat. Après quelques heures, nous avons vu qu'il y avait le député de chatham est RST pour faire part au débat. Alors, ma question est la suivante est-ce que les affaires vont continuer après la semaine de Constitution et est-ce qu'il comptent nous en aviser Leader parlementaire du gouvernement pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. J'ai été clair, je pense que c'était il y a trois semaines. J'ai déposé une motion, j'ai déclaré qu'il y aurait des séances de nuit à l'avenir. Et je l'ai dit que nous le ferons pour parler des mesures législatives du gouvernement. Les députés des deux côtés étaient présents, il y a eu des discours des députés d'en face, c'est d'ailleurs le député de chatham kent Lemington, a fait un discours. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais il a eu son discours. J'ai pour obligation de faire des agendas, mais je ne peux pas également faire le travail du nouveau parti bleu. Ils ne peuvent même pas faire un horaire pour leur temps. Alors, comment est-ce que le gouvernement peut s'attendre à avoir ce type de parti au pouvoir Je fais mon, de mon mieux, on peut vous aider. Si vous avez besoin de faire des horaires, il n'y a pas de problème. Mais on s'attend à ce que les députés se présentent en chambre pour faire des débats. Alors je ne comprends pas pourquoi la députée ne peut pas le faire. Je rappelle aux députés qu'on ne peut pas faire référence à l'absence d'autres députés. La députée de Cambridge, complémentaire, en février, le gouvernement a réécrit la loi pour... Retarder le dépôt du budget de 2022 à de deux mois. Ce budget fait partie intégrante des responsables du gouvernement, Monsieur le Président. Il est important que les ontariens, et ontariens savent comment leur argent est dépensé. Ils ont réalisé des dépenses colossales, beaucoup plus que l'ancien gouvernement libéral. Je ne vois pas. Aucune mesure législative ici prise en place. Comment est-ce que le gouvernement souhaite déposer son budget avant les nouvelles élections compte il le faire, oui ou non La réponse ministre des Finances. Pour, pour questionner ou pour répondre Merci à la députée pour sa question par votre entremise. Et et je peux vous dire que le leader parlementaire a souvent raison, mais avant de répondre à la question, j'aimerais vous dire que c'était un honneur et un privilège pour ma part de parler ici devant vous, et je fais partie de ces 124 députés, alors c'était un privilège, je vous en remercie. J'aimerais rajouter que je compte être ici encore des années supplémentaires, c'est le plan, nous avons un plan. Monsieur le Président, nous avons travaillé dur pendant quatre ans. Bien évidemment, nous avons hérité d'un système de santé qui devrait être réglé, notamment le système de soins de longue durée. Nous avons dû faire des investissements dans l'internet la la la à large bande, dans le logement, dans les transports en commun, dans nos autoroutes. Alors, Monsieur le Président, reste à l'affût. Le budget sera déposé bientôt. Merci. Député d'Algoma Manitoulin pour la prochaine question. Merci, Monsieur le, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Le médecin en chef a déclaré qu'il y aurait une nouvelle vague. Les cas ne cessent d'augmenter dans les collectivités et les hospitalisations en dû de la COVID ne cessent d'augmenter dans plusieurs parties de la province. En même temps, nous avons vu que le Premier ministre a abandonné les mesures sanitaires qui visaient à ralentir la transmission du virus à travers nos collectivités. Cela mettra en danger notre société. La société change en Ontario et de façon rapide. Le gouvernement a un travail à faire, réagir rapidement pour protéger la santé publique. Est-ce que le Premier ministre va réévaluer le déploiement des, protections, des mesures de protection plutôt en vue de la nouvelle vague? Réponse à la députée lawrence Merci, M. le Président, et merci au députés de l'opposition pour sa question. En Ontario, nous avons adopté une, adoption, une, approche, une approche prudente. Nous avons anticipé la, le retrait de ces restrictions et nous savions que le nombre de cas augmenterait. Par contre, nous avons un taux de vaccination très élevé. Il y a de l'élimination naturelle également. Et en plus, nous avons des médicaments antiviraux. Nous savons que l'Ontario a les outils nécessaires pour gérer les répercussions de la pandémie, de la COVID-19 plutôt. Il y a quelques semaines, Dr Moore a déclaré que nous avons aujourd'hui des outils que nous n'avions pas il y a deux ans, notamment des vaccins hautement efficaces qui ont changé la donne de la pandémie. Les taux élevés de vaccination, notamment, nous ont aidés. C'est pour cela que nous avons recommandé les doses de rappel et les, les médicaments antiviraux comme Paxovid. Ces outils permettent de réduire les répercussions de la COVID-19 continueront à agir ainsi. Complémentaire, encore une fois, nous savons que la meilleure des protections, l'une d'entre elles plutôt, est de porter un masque avec filtration appropriée. Nous savons également que les respirateurs n 95 offrent à la, aux personnes une meilleure pro protection lorsqu'il s'agit de la transmission de la COVID-19, les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et d'autres établissements à haut risque demandent aux visiteurs de mettre des masques à trois couches lorsqu'ils entrent dans ces établissements. CDC a récemment changé sa politique de masques afin que les hôpitaux permettent aux personnes d'utiliser des respirateurs avec des hauts niveaux de protection s'ils le souhaitent. Cela n'a aucun sens. Pourquoi désarmer les personnes et diminuer leur niveau de protection contre les infections Est-ce que le Premier ministre va... Mettre à jour les restrictions et les politiques de l'Ontario? Réponse, Eglinton-Lawrence. Merci encore une fois aux députés pour sa question. Comme toujours, le gouvernement écoute le médecin hygiéniste en chef qui continue à revoir toutes les données en temps réel. On le fait avec plusieurs ministères, dont le ministère de la Santé, pour nous assurer que nous fassions notre possible pour assurer la santé et le bien-être de, de nos personnes. Nous continuerons à le faire. Comme je l'ai dit, nous avons des outils que nous n'avions pas avant pour protéger nos personnes. Et nous avons entendu des histoires incroyables avec durant cette pandémie. Notre gouvernement, sous l'égide du Premier ministre, a décidé dès le départ de ne jamais avoir une pénurie ou un nombre limité de, de pays. Aujourd'hui, 46 de nos EPI sont fabriqués dans notre province. Dans 18 mois, il y en aura au moins 93 qui seront fabriqués ici, et c'est une histoire de réussite. Merci au leadership de notre gouvernement d'avoir accompli tout cela. Question suivante, député de Scarborough-Gilwood. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. En 2018, les libéraux ont fait un budget d'un milliard de dollars pour des investissements dans les hôpitaux de Scarborough. Aujourd'hui, ce budget est de 1,5 million de dollars, selon le Conseil du Trésor. Après tant de temps de silence, le, le réseau des hôpitaux de Scarborough a édicté un plan d'investir 9,9 millions de dollars. Cela permettra d'augmenter de 30% les capacités de lits à Scarborough. Les libéraux ont dit oui à ce plan et se sont engagés à revoir le plan pour les personnes de Scarborough, comme nous l'avons toujours fait. Pourquoi est-ce que le gouvernement, ainsi que les députés de Scarborough, ont, de Scarborough, ont dû prendre quatre ans pour rédiger ce plan, alors que nous ne sommes qu à quelques jours des élections, il n'y a toujours pas eu de, de début de, de construction Réponse leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, regardez ce qu'elle venait de dire, cette députée. Elle dit que ils ont eu un cinquième. S'ils avaient eu un cinquième mandat, alors ils auraient pu prendre soin de Scarborough. Ils n'ont pas pu le faire en 2003, en 2004, en 2013. Ils n'avaient toujours pas le temps de se concentrer sur cette circonscription. En 2017, ils n'ont pas eu le temps de se concentrer sur Scarborough. Mais dans quelques jours, avant les élections, tout à coup, ils ont décidé ah, oh, il faut s'occuper maintenant de Scarborough. On doit se focaliser sur eux. Mais nous, nous l'avons fait dès le début. Nous avons envoyé des outils médicaux. Nous avons développé un système de métro à trois voies à Scarborough. Et aujourd'hui, nous avons fait une énorme annonce pour les personnes de Scarborough. Une annonce extraordinaire. Ça nous a pas pris cinq mandats. Ça nous a pas pris 15 ans. Ça nous a pris un seul mandat. Car nous agissons pour les personnes de Scarborough. Complémentaire. Monsieur le Président, je pense que vous m'avez redonné la parole. Nos hôpitaux comme le réseau d'hôpital fait le meilleur pour nos personnes, pour aider des victimes de violences armée. J'ai parlé à des docteurs au service d'urgence qui m'ont déclaré qu'ils sont fatigués de recoudre des personnes et de les renvoyer dans ces mêmes environnements. Je trouve ça assez décevant que le gouvernement ne prend pas les répercussions sanitaires de la violence armée au sérieux. Il y a quelques instants, la Chambre a eu la possibilité d'offrir du leadership en approuvant, en approuvant plutôt le projet de loi 60 pour toutes ces personnes qui ont vu les répercussions de la violence armée. Ce projet de loi aurait pu être accepté, mais le gouvernement l'a a refusé, refusé plutôt. Les personnes souffrent, comme Safia Khosraoui et ses parents que j'ai rencontrés. Comment on peut se tenir ici debout et être indifférent face à tant de souffrances Comment pouvez-vous dire non, cher leader parlementaire, lorsqu'il s'agit de l'adoption du projet de loi 60 Député de clinton Lawrence pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée pour sa question. Les personnes de Scarborough méritent mieux. Je l'ai toujours dit, c'est un plaisir de voir que notre gouvernement fait des investissements majeurs pour Scarborough, comme le leader parlementaire du gouvernement l'a dit. Nous avons débuté un projet de métro qui euh, datait et dont ils ont, ils ont attendu plutôt depuis longtemps et nous l'avons mis sur pied. Nous avons également fait des investissements pour euh, l'hôpital de l'Université de Toronto à Scarborough. Il y a une annonce importante aujourd'hui. Le gouvernement va agir dans le secteur de la santé pour Scarborough. Notre gouvernement a réalisé tellement d'investissements. Malheureusement, pendant 15 ans, l'opposition a attendu. Ils ont été les complices des néo-démocrates. Ils n'ont rien fait pour agir. Notre gouvernement agit pour les personnes de Scarborough, car nous nous soucions d'eux. Merci. Cela conclut notre période de questions de ce matin. La députée de Sudbury a un rappel au règlement. Merci. J'aimerais donc rectifier ce que j'ai dit. Hier, je parlais du décès de Paul Makowski, le député de Timmins, durant la motion du député de Timmins. J'ai dit que le député a, marché, a travaillé avec cette personne. Le député de Timmins a travaillé dans, dans ma circonscription. Alors, je le corrigerai pour le journal des débats. Merci. Autre point de rappel au règlement, plutôt Oui, le leader parlementaire du gouvernement a, mencier, a mentionné un débat hier, et j'aimerais remercier plutôt le député d'Algoma Monitoulin concernant le projet de loi sur... Sur la myasthénie grave, elle a partagé des commentaires très émouvants concernant cette maladie. C'était très émouvant et j'encourage et j'invite tous les députés, si vous en avez la possibilité, de regarder cette vidéo de ce débat. Nous étions très fiers de notre député d'Hamilton Mountain. Je tiens à informer la Chambre que selon le, la procédure, il y aura des changements temporaires dans l'agenda de la Chambre. L'après-midi du mercredi où nous reviendrons en Chambre, on commencera à 13h l'après-midi. Et il y aura trois votes différés. La motion de clôture, de clôture, plutôt sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 106, loi visant à édicter deux lois et à modifier diverses autres lois. La sonnerie durera cinq minutes.